Je m'appelle Raphaël De j'ai 32, bientôt 33 ans. Et je suis batteur du groupe Fajat depuis 9 ans, presque 10 maintenant, donc depuis le tout début du groupe. Je suis principalement batteur et percussionniste aussi. Et un peu de clarinette, mais vraiment, ça faut pas le dire parce que je suis pas bon. La première fois que j'ai tapé sur une batterie, mais j'ai pas pris de cours juste chez un grand frère de pote, j'avais genre 7 ans. Ça m'a fasciné, mais j'ai commencé, je crois que j'ai eu ma première batterie à 12 ou 13 ans. Et j'ai commencé à travailler sérieusement l'instrument bien plus tard, enfin entre 20 et 22. Et là, j'ai commencé sérieusement. Avant, j'aimais bien, mais c'était pas très sérieux. Et bah, c'est marrant parce que la raison pour laquelle j'ai commencé la batterie, quand j'étais tout gamin, c'est parce que je passais devant un magasin de musique dans ma petite ville et qu'il y avait une batterie en vitrine. Et je trouvais ça juste trop beau. Mais <rire> le temps passant, euh, en fait, j'adore danser. En fait, quel que soit le tempo, quel que soit ce qu'on joue à la batterie, c'est on parle au corps. Il y a vraiment ce truc de faire bouger les têtes, faire bouger les corps, du, du plus lent des slow au, au plus speed des trucs punk. Il y a toujours ce truc qui parle au corps. Et moi, quand je joue d'ailleurs, je gigote un peu maladroitement, mais j'ai envie de danser. Enfin, si j'ai pas envie de danser, c'est que ça marche pas. Donc, pour, euh, pour faire danser les gens. Voilà. J'ai commencé assez classiquement par être fasciné par John Bonham. Et ensuite, euh, j'ai découvert un peu plus tard euh, le jazz, et là, euh, Elvin Jones, c'est le seul mec qui peut être aussi bavard, sans gêner. Et dans les backtores actuels, euh, j'ai pris une grosse claque il y a 10, 12 ans, quand j'ai découvert margiliana quand même, et Brian Blake. Un groupe qu'on pourrait qualifier de rock français, parce qu'on a un chanteur très charismatique qui chante en français, ce truc un peu poétique. Moi, en un concert, je passe de, du rock 70s à de la batterie presque techno, à des moments un peu jazz, à des trucs de groove presque new soul ou jazz fusion. Donc ça, ça me permet d'explorer plein d'univers rythmiques très différents. J'ai aussi un side, bah, je parlais de, de danse. J'ai un side project avec euh, ma chère étante qui est artiste de cirque et danseuse. Et du coup, ça me permet là vraiment d'être centré sur l'interaction avec une danseuse et sur euh, le question-réponse. En fait, c'est pas moi qui joue, elle qui danse, mais même je vais m'inspirer de ses mouvements pour. Euh, pour mes breaks, pour mes pêches, pour, pour mes grooves, et de gérer cette interaction qui est un, un des trucs les plus passionnants qui soit. En fait, c'est pas un souvenir particulier, il y a des soirs comme ça où tout est réuni. En fait, c'est ce qu'on cherche, je pense, dans la musique quand on est musicien, c'est un moment presque sacré, quoi. Tout s'aligne. Le, les musiciens, le son, le, le public, c'est un instant presque d'extase au Festival Woodstower, Tower, on a eu en plein concert, on joue avec une vieille TR-808 sur scène là, qui pilote le MIDI et qui pilote des vieux synthés analogiques. Et Avec les vibrations de la scène, il y a un faux contact dans la TR, elle se met à faire start, stop, start, stop, et donc ça se dérait complètement, j'essaye de me remettre à chaque fois sur le clic avec les synthés, mais je mets un coup de grosse caisse, ça s'arrête, ça repart, et j'ai essayé comme ça pendant 45 secondes de me remettre avec une TR-808 qui s'arrêtait, qui repartait. Et à un moment, je pouvais tellement plus, j'ai arrêté de jouer. Oui, ils ont fini le morceau voix, nappe de synthé, alors que normalement, ça danse et tout. En plus, ouais, devant 5000 personnes, quoi. Gros moment de celui Je rappelle que pour mes 18 ans, je me suis fait offrir une euh, hi-hat V10 Custom. À l'époque, j'aimais des trucs très brillants, euh, très incisifs. C'est la première vraie belle cymbale euh, que je me suis fait offrir pour mes 18 ans, en plus. Déjà, c'est une marque de légende. Bah, Elvin jouait sur Vildjian, Brian Blade euh, m'a fait découvrir euh, les Constantinople. Il y a une sorte de raffinement et d'équilibre. On aime le rock, mais on a besoin de ce truc un peu raffiné et qui a été conservé dans beaucoup de, de cymbales chez Zipjan et de manière de faire. À la fin, chaque cymbale est un peu unique dans, dans les catégories là de cymbales que j'ai prises, et ça me fascine, c'est une rencontre, chaque cymbale, ça va te définir ton son pendant 4-5 ans. C'est classe et c'est très singulier. Troisième album avec Feuchaterton qui s'appelle Palais d'Argile est sorti en mars dernier. On a un peu tourné cet été et on commence une grosse tournée de, de salles en France, en Belgique et en Suisse. Avec notamment un Olympia en novembre, un Zénith de Paris en février et un Liberté à Rennes la veille. Et puis euh, ouais, je pense qu'il y a bien 80 dates dans l'année à venir, sur lesquelles je vais jouer d'ailleurs avec mes euh, nouveaux bébés. <rire> voilà. C'est vachement bien de bosser la batterie tout seul, mais je pense que cet instrument n'a très vite de sens que quand on joue avec des gens. Donc si je peux te dire un conseil à des jeunes batteurs qui apprennent, c'est le plus vite possible de trouver des musiciens avec qui jouer, avec qui se connaître. Si je peux te dire un conseil, c'est ça. Le reste, je pense que j'ai pas trop de conseils à te donner.